C'est Monsieur Dorier Frédéric, éleveur sur la commune de Chabeuil. Je suis agriculteur depuis 1996. J'ai repris donc, en fait, des terres et un élevage de, de mon père, euh, qui est parti en pré-retraite à cette époque. Ça se compose d'un bâtiment de 4400, donc de 400 carrés et un bâtiment qui a été rénové, donc, qui était une ancienne pencherie, qui fait 266 carrés Donc ça fait un total autorisé en poulet de 7330 poulets. Je fais partie d'un groupement qui est basé sur le Nord-Ardèche, à Féline, qui est Ardevol, en fait. Ardèche-Volaille, qui fait partie d'un plus grand groupe. Voilà, donc euh, qui, qui a aussi des éleveurs dans la Drôme un peu, parce que bon leur secteur est surtout l'Ardèche quand même, mais ils ont aussi hein, des éleveurs et dont on a toujours travaillé avec eux en fait depuis, depuis tout le temps. Quoi. En fait, voilà, parce qu'au départ, donc comme je vous l'ai dit, j'ai une activité qui était arboricole. Donc quand j'ai fait le bâtiment là, c'était au milieu d'Abricotier. Un euh, c'était une, une association assez intéressante euh, à l'époque, puisque ça s'accommodait assez bien. Et puis l'Abricotier, il y avait quand même très peu de traitement. Et les volailles... Euh, avait un rôle assez intéressant sur, au niveau des, des insectes, notamment euh, tout ce qui est forficule et tout ça sur les, les arbres fruitiers. Donc c'était assez, euh, assez complémentaire. Bon, L'activité arboricole dans la région étant déclinante, donc j'ai arrêté cette activité. Et là donc, en 2007, euh, j'ai replanté. J'ai mis des arbres plutôt du mûrier parce qu'il est très résistant au sec hein, et qui a tendance à pousser assez vite pour aussi, ça permettra peut-être à terme de faire un peu de, de bois euh, pour, le, pour le chauffage. Et puis j'ai planté un peu aussi euh, du chêne. Euh, bon, pour l'instant, j'ai mis le minimum, mais je pense que je vais, je vais continuer à planter le reste Et de la parcelle. Et vous les partie. avez euh, aménagé comment, c'est avec ces essences Eh bien, euh, aménager euh, alors là, j'ai vraiment euh, planté euh, <rire> comme je pensais, mais je n'ai pas eu tellement d'informations, en fait. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, ça s'est fait assez rapidement parce qu'il fallait que je plante assez vite. Et j'ai pas trop demandé, c'est vrai qu'il euh, aurait fallu se renseigner peut-être un peu plus pour mettre euh, d'autres arbres. Après, c'est vrai que je pensais même pas qu'on pouvait avoir euh, peut-être des informations là-dessus, en fin de compte. En fait, j'ai fait des rangées un peu comme on ferait une plantation euh, d'art fruitier. Donc, j'ai mis 8 mètres entre rangées et puis j'ai mis 6 mètres entre, entre plans. Euh, apparemment, ils ont quand même pas mal poussé. Euh, bon, on voit quand même que plus près du parcours où il y a plus d'azote, du fait que les volailles, ils vont quand même beaucoup, ils poussent vraiment euh, beaucoup. Donc apparemment, ils piègent bien quand même ce qu'il y a à prendre. Mais euh, si, ils ont quand même. Euh, le développement a été quand même assez important de ces essences. Même, euh, même les chaînes ont bien poussé. Euh, donc, euh. Pour l'instant, j'ai juste protégé en fait, au départ euh, le tronc parce que bon, euh, le poulet est moins agressif, mais la pintade est très agressive sur, sur tout ce qui est tronc. Donc euh, j'ai évité de trop mettre des pintades, mais j'avais mis quand même un grillage autour du pied. Or, les premières années, je leur ai aidé un peu en arrosant. Mais Pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas taillé rien. Ils ont l'air de prendre une forme. Après, là, d'ici peu de temps, je pense que s'ils si tombent trop bas, on va être obligé un peu de les relever. Parce que des fois, c'est un peu compliqué pour rentrer les volailles. Des fois, ils ont tendance à trop vouloir y rester dessous. Sont, sont c'est assez agréable l'été. Surtout quand il fait chaud, ils ne veulent pas en partir. C'est vrai qu'on voit tout de suite que les, les volailles, en plein après-midi, ne sont que sous les arbres. Et en fait, la volaille, quand même, surtout le poulet, c'est quand même une bête qui aime pas avoir. Euh, ils aiment bien avoir quelque chose dessus de leur tête, ça les rassure vis-à-vis -vis des prédateurs. Je pense que c'est un, un réflexe qui date de vieux. Parce que je crois que c'est une volaille qui, est, les volailles sont originaires un peu de, sous les arbres, et sous, donc euh, en fait, elles ont même tendance à vouloir se percher, à être dans les arbres. Ce qui est agréable avec le mûrier aussi, c'est que quand il y a des murs, ils adorent ça, ils en raffolent et ils se battent hein, quand ils sortent. Ils courent sous les arbres vite pour attraper celles qui sont tombées de la nuit. C'est impressionnant. quand. C'est vrai que c'est assez marrant à voir. Et donc, c'est vrai que les volailles, je dirais qu'elles s'adaptent vraiment bien sous les arbres. Elles sont bien. Ça permet aussi de, du coup, surtout quand il fait chaud l'été, dans notre région, il fait quand même très chaud l'été. Donc, l'après-midi, quand il n'y a, a pas d'arbres ou qu'ils ne peuvent pas rester dessous, ils sont tous dans le bâtiment et ils font très chauds. Là, ça, peut, ça permet de un peu désens, désintensifier un peu en fait, la, la cité de volaille qu'il y a dans le bâtiment quand il fait très chaud l'été. Alors, s'il y en a mille qui sont dehors, ben, tout de suite, c'est plus agréable pour elles. Et puis, c'est vrai que même là, je vois l'hiver, quand il y a un peu de vent, parce que est on est région très ventée, là, dans la vallée du Rhône, donc euh, elles aiment bien être sous les arbres, sont un peu à l'abri. Euh, donc en fait, bon, l'hiver, c'est vrai qu'il que c'est des essences qui n'ont pas de feuilles. Donc euh, c'est moins intéressant pour elles. Mais euh, c'est quand même... Euh, là, ça tient quand même à peu près jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc les feuilles, et, ça pousse assez vite. Donc c'est vrai que euh, généralement, les volailles, euh, elles baladent là, comme on peut voir. Elles se baladent dans un parcours, elles vont un peu chercher. Puis dès que s'il arrive un vol d'oiseaux, tout de suite elles vont se remettre sous les arbres en fait. C'est un peu leur, leur refuge. Hein. C'est leur refuge, un peu comme le bâtiment. quoi. Là, aujourd'hui, si, de toute façon, euh, certainement, je vais continuer un peu à planter, non, parce qu'il y a un hectare 30, donc je ne sais pas, ça représente peut-être que 30 ou 40 hectares qu'il y a de planter. Euh, donc il reste encore de la surface de libre à planter. Je pense que je me renseignerai pour essayer peut-être, plus de varier peut-être les essences euh, bon après en voyant ce qui est aussi adapté au sol et au climat hein, parce que bon on peut pas mettre aussi n'importe quoi ben pour essayer de pas avoir qu'une seule fl enfin pour euh, pas avoir qu'une seule flore euh, je trouve que c'est dans la nature il y a pas que qu'une sorte, qu sorte d'arbre il hein, y a un peu de de tout qui pousse je pense que ben, je trouve c'est un peu dommageable, et puis même au niveau peut-être maladie, insectes, si on n'a qu'une sorte d'essence, ben ça va plutôt tendance à proliférer, à avoir, après, notamment le murier, on peut avoir de la cochenille, on peut avoir d'autres choses, donc je pense que si on n'a qu'une sorte d'essence, on va être plus sensible à, à ça que si on va alterner des... Enfin, D'autres essences, ça a tendance à plus s'isoler et forcément, un peu comme tout. Hein. C'est comme nous dans les rotations pour les cultures. Hein. Je pense qu'il faut, euh, faut essayer d'avoir plusieurs choses et puis même pour après le milieu naturel. Hein, que ce soit les oiseaux ou autre chose. On habite à côté de Valence donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui promènent les week-ends. Et quand ils voient les volailles avec, sous les arbres, pour eux ils trouvent ça extraordinaire. Quoi. Ils trouvent que c'est beau. Quoi. Et c'est vrai que ça, ça leur donne envie. Les gens ont souvent... Euh, l'impression que ces volailles sont sur les marchés ou sur hein, ils se vendent en supermarché ils ont l'impression que c'est du très haut de gamme donc ils se disent mais où je peux trouver acheter ces volailles et quand je leur dis mais vous allez dans votre supermarché c'est telle marque ils ont du mal à le croire en fait c'est aussi bête que ça et je pense qu'il y a une valorisation surtout d'image qui est très intéressante parce que je pense que les gens ils trouvent ça ils trouvent ça intéressant et puis ça les arbres, quand même, si on nous a obligés à mettre des arbres, ce n'est pas pour rien, parce qu'on sait pertinemment que les volailles, s'il n'y a pas d'arbres, elles sortent peu. Elles vont sortir une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Et puis Ça va être à peu près ça. Après, le reste du temps, elles vont se tenir à l'ombre, à l'abri. Alors qu'avec des arbres, on sait que ça favorise les volailles à aller dehors et à aller dans le parcours, à, à rester sur le parcours. Une volaille qui va dehors, et bien, elle prend aussi des nutriments, elle mange de l'herbe, donc c'est des minéraux, c'est toutes deux choses. Il y a des insectes, souvent il y a, bon, il y a une... Il y a une vie un peu dans, dans cette herbe, hein, aussi dans l'herbe, dans les arbres. Donc, il y a des insectes à manger. Bon, C'est des compléments nutritionnels qui sont importants aussi. Et puis, il y a le côté aussi, euh, le fait qu'une volaille qui marche, qui gambade, a pas du tout, la, la, la, enfin, pour la chair, tout ça, a pas du tout la même euh, texture. C'est quand même... Euh, donc c'est vrai que, et c'est souvent, euh, c'est vrai qu'au niveau des volailles, ça fait quand même des, des très jolis volailles, a une sorte. Hein. Euh, si les volailles se mettent sous les armes dès qu'ils voient un oiseau, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, pour eux, ils se cachent, ils se cachent, donc euh, euh, ils se sentent d'abord en sécurité, et sous les armes en fait, on n'a pas d'attaque, hein. les trois quarts des attaques se font euh, sur le terrain nu, hein. donc... Euh, Là, oui, oui, si, ça, ça, ça a une influence sur tout ce qui est aérien. Après, sur ce qui est euh, renard, ça n'a aucune explication. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, je ne peux pas dire, ça, on ne peut pas trop dire, parce que c'est vrai que souvent, quand on va dehors, les volailles, il peut y avoir un parasitisme qui est des fois plus important pour la volaille, parce qu'il bon, y a des fois des coccidies qu'on ne peut pas maîtriser. Dans un bâtiment, on maîtrise, on désinfecte, on peut... Alors, que le parcours, normalement, euh, il doit se désinfecter seul. Le, le vide sanitaire doit permettre euh, de... Mais en fin de compte, euh, bon, j'ai eu des soucis de salmonelle il y, y a quelques années, et on s'est aperçu qu'en en fin de compte, dans le parcours, euh, il ne reste pratiquement jamais de salmonelle. Parce que je pense que justement, l'activité biologique et naturelle du sol, avec il euh, y a des micro-organismes, font que ce, ça disparaît assez vite, en fait. Euh, souvent le vide sanitaire, qu'un bon, volaille est assez long en label plus le temps qu'ils mettent à 42 jours pour sortir ça fait un gros somme 60 jours de vide pour le parcours permet d'assez bien éliminer, éliminer ce truc Alors, notre seule obligation c'est souvent de chauler un peu devant les trappes où il y a une densité ou une pression plus importante mais après dans le parcours en fin de compte on a assez peu de soucis peut-être de se renseigner euh, peut-être euh, je pense qu'il peut y avoir des infos peut-être euh, via la chambre d'agriculture euh, pour savoir exactement euh, ce qu'ils peuvent planter euh, déjà, et après faire leur choix en fonction aussi euh, de la, la vitesse d'implantation de ce qu'ils veulent aussi c'est un hein, euh, choix, puis que ce soit adapté aux volailles, hein, tout simplement euh, donc souvent ce qu'il faut les, les volailles, il ne faut pas que ce soit trop buissonnant en bas, pour pas que, parce que nous après le problème, on est obligé de les rentrer le soir, si elles ont tendance à ne pas vouloir rentrer, si, si c'est trop bas donc il faut quand même des arbres qui soient un peu en hauteur pour qu'on puisse déjà avoir une vue dégagée pour voir nous s'il n'y a rien d'anormal puis voir s'il n'y a pas de mortalité dessous s'il n'y a pas eu des d'invisible donc pas avoir quelque chose de bissonnant mais après en arbre après je pense qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut Il faut quand même que ce soit des armes où il n'y a pas besoin de beaucoup de traitement. Parce que bon, le traitement, on ne peut pas le faire quand il y a des volailles. Donc forcément, il faut que ce soit des choses plus saines ou alors avoir une activité plus en biologique avec juste du cuivre ou des choses plus naturelles. Après, il existe des armes comme des cerisiers. Moi, j'avais des cerisiers aussi qui s'adaptent assez bien à ce type de comportement. Euh, l'abricotier, le cerisier, euh, après nous ici je n'irai pas mettre du pêcher parce que le pêcher est quand même euh, plus, plus sensible aux maladies, donc on est obligé d'avoir une activité quand même de protection qui est beaucoup plus conséquente. Euh, Peut-être qu'avec les intégrateurs il faudrait plus travailler déjà à savoir euh, comment on peut utiliser ce parcours, euh, quelle valorisation, parce que les intégrateurs, quand ils mettent en place un bâtiment, on parle toujours que la rentabilité volaille, mais on parle rarement. Donc souvent, les agriculteurs qui, qui font du label, qui ont des parcours, souvent ils étudient, ils calculent que le parcours c'est une perte d'argent. Trois quarts c'est comme ça, donc souvent on met ça dans un recoin, on essaye de mettre dans des endroits où ce n'est pas trop valorisable. Parce qu'on se dit, bon au ben, moins on ne perdra pas trop. Moi, j'avais des arbres fruitiers qui étaient dedans, donc c'est vrai que c'était une activité qui était complémentaire. Maintenant que bon, l'activité fruitière s'est arrêtée, c'est vrai que je pose plus la question de savoir. Là, j'ai mis plus des essences le mûrier, parce que le mûrier, chez nous, a tendance à pousser vite. Et puis, c'est un arbre qu'on peut recouper. L'avantage, c'est qu'on peut faire du bois tous les 4-5 ans, après, à, à terme. Donc, ça fait du bois de chauffage, un très bon bois de chauffage. Alors en fin de compte, il euh, faudrait peut-être euh, plus étudier avec je pense, avec les intégrateurs. Je pense qu'il y aurait moyen de, de peut-être euh, voir ce qu'on peut faire dans un parcours. Est-ce que ça peut avoir comme rentabilité à terme Et regardez ça, peut-être que le bois c'est peut-être plus long comme rentabilité. Par contre, peut-être ramener sur le nombre d'années, peut-être que c'est euh, peut-être pas plus mauvais quelque hein, chose.